Salut à toi investisseur efficace. bienvenue dans cette troisième vidéo de la série stratégie immobilière Aujourd'hui journée magnifique pour parler d'immobilier, on va parler colocation Après même si je faisais moche, eh ben, j'aimerais quand même bien parler d'immobilier Moi c'est Alexandre, je suis investisseur immobilier et auteur du blog Librimo.fr Dans cette vidéo on va parler de l'emplacement idéal pour ta colocation Et est-ce que les étudiants seront tes seuls locataires potentiel. Juste avant, tu peux télécharger mon livre « Comment s'enrichir dans l'immobilier quand on est débutant ». Je te mets un lien dans la description. Et maintenant, on y va. En colocation, l'emplacement est très important. Plus le bien sera proche des universités, plus ton bien sera attractif. Forcément, c'est beaucoup plus impactant dans une annonce de maître que ton bien est à 5 minutes à pied de telle université que de dire ah bah, c'est un quart d'heure en voiture quoi il faut savoir que la personne qui décide en général de ce genre de choses n'est pas l'étudiant mais le parent de l'étudiant ce qui signifie que si des parents pensent que ton bien n'est pas d'assez bonne qualité ou assez bien placé il va avoir tendance à se rabattre sur d'autres biens qui seront beaucoup plus proches des études de leurs enfants attention ne pas être D'université ne veut pas dire que c'est rédhibitoire pour autant. Être proche du centre-ville est aussi un excellent point évidemment, surtout que acheter un bien en centre-ville fait qu'il ne perdra pas de sa valeur avec le temps, puisqu'en général, dans les centres-villes, ça a une valeur ce qu'on appelle intrasèque c'est-à-dire que le bien va garder une certaine valeur, puisqu'il est mis dans le centre-ville par exemple historique d'une ville et donc il gardera toujours un charme. Être proche d'un quartier assez festif, assez vivant où peut se trouver par exemple aussi un cinéma ou un pôle d'attractivité est toujours bon pour ta colocation. Ce qu'il faut, c'est que ça donne comme ressenti soit à l'étudiant, soit à ses parents que cet endroit est bien pour lui, qu'il va s'y plaire et qu'il va faire ses études autant de manière studieuse que euh, de manière festive, voilà, le jeudi soir lors des soirées étudiantes par exemple. Et c'est là où connaître ta ville est très important puisque si tu sais déjà dès le départ où se trouvent les bons quartiers eh bien tu vas gagner énormément de temps par rapport à un investisseur lambda qui va déjà explorer la ville de Fontancombe en espérant trouver un quartier sympathique. Si tu connais déjà les quartiers mal famés, tu pourras dès le départ dire lors de ta recherche aux agences que tu ne souhaites pas dans tel ou tel quartier, ou si on t'annonce un prix pour un appartement que tu trouves excessivement bas par rapport au reste, alors il faudra tout de suite te poser la question de pourquoi pourquoi est-ce que ce bien est beaucoup moins cher que les autres Et en général, c'est souvent une question d'emplacement. Quelquefois, ça peut être une véritable pépite, une erreur de marché qui fait que clairement le bien est totalement décoté par rapport à sa valeur réelle. Donc, C'est là où on fait les meilleures affaires. Mais ça peut être aussi dû au fait qu'un vendeur soit pressé de vendre. Et de ce fait, il va avoir tendance à baisser son prix afin que le bien parte plus vite. Donc il faut surtout bien penser à analyser tous ces points-là. Dernier point important à regarder, les transports en commun. Et oui, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les étudiants n'ont pas forcément les moyens d'avoir une voiture. Donc, la seule chose dont ils disposent pour se déplacer, c'est soit leurs jambes, soit les transports en commun. Évidemment, donc, plus le bien sera près des universités, plus ce sera simple de s'y rendre peut-être à pied, et donc, moins ça va leur coûter, puisque les transports en commun sont souvent payants. Il existe des villes où les transports en commun sont gratuits ou à faible coût, mais c'est vrai que c'est toujours une charge supplémentaire et en sachant que pour un étudiant qui n'est peut-être pas boursier, ça peut être très compliqué des fois de finir les fins de mois. On a beaucoup parlé des étudiants mais ce ne sont pas les seuls locataires potentiels de ta colocation. Il y a aussi les jeunes actifs. Mais c'est quoi un jeune actif Un jeune actif, c'est tout simplement quelqu'un qui démarre dans la vie et qui va toucher ses premiers salaires et qui malheureusement ne seront pas mirobolants. Il va commencer sans être péjoratif, hein, bien sûr, au bas de l'échelle, et donc forcément ne pas toucher un salaire de cadre supérieur, ce qui signifie qu'il ne pourra pas se permettre dans un premier temps de pouvoir assumer des loyers euh, assez élevés. Donc pour revenir à mes précédentes vidéos sur la colocation, où j'expliquais qu'il ne pouvait pas se permettre de prendre 1000 euros de loyer à sa charge. C'est pourquoi la colocation est pour lui un moyen d'avoir un logement de qualité assez grand, tout en ne payant un loyer raisonnable par rapport à, à la taille, par exemple à loyer de studio. L'avantage par rapport à un étudiant, c'est que le jeune actif va commencer à toucher des salaires dans une entreprise. Ce qui signifie que s'il si se plaît dans l'entreprise ou qu'il commence à avoir des promotions dans l'entreprise, eh bien il va rester au même endroit. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire le fait de changer régulièrement de locataire, ce qui peut faire qu'un un jeune actif peut rester plusieurs années dans une colocation si celui-ci lui convient. Évidemment, s'il gagne un peu plus peut-être qu'il va choisir d'avoir son propre appartement mais s'il se sent bien dans une colocation peut-être souhaiterait-il rester plusieurs années. Ce qui signifie que vous n'aurez pas à changer de locataire régulièrement, et au moins vous aurez quelqu'un qui reste dans votre colocation, en qui vous avez confiance, avec qui vous avez noué euh, bah, peut-être des relations, peut-être une petite amitié avec cette personne-là que vous côtoyez depuis maintenant quelques années, et au moins ça se passe bien, et l'avantage c'est que vous pouvez même espérer faire des colocations avec uniquement des jeunes actifs, c'est quelque chose qui se fait. Ce qui fait qu'au moins l'avantage c'est qu'une fois votre colocation est eh bien remplie de jeunes actifs, eh bien, vous pouvez être tranquille pendant un bon moment avant de devoir changer. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire sans souci des bails de 1 an plutôt que des bails de 9 mois type étudiant. Si tu souhaites en savoir plus sur la colocation, je t'invite à aller voir ma quatrième vidéo qui va porter elle sur les différents types de bails en colocation. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage toujours. À t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes vidéos et à sonner la petite cloche juste à côté. À me laisser un commentaire si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, porte-toi bien, fais de bons investissements. Ciao